Salut les losers Alors vous êtes pendus, qu'est-ce qui se passe Vous avez perdu messieurs, dames <rire> Salut à toutes et à tous Il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. C'est le vainqueur là qui vous retrouve aujourd'hui pour euh, le troisième épisode euh, de notre superbe aventure Minecraft sur cette map qui s'appelle Unsung Hero. Euh, je pense que maintenant on peut le dire, je suis un vrai héros, euh, puisque nous sommes euh, au début du donjon numéro 3 et nous avons battu le boss du donjon numéro 2. Et là on se retrouve. Voilà, uniquement les traders sont autorisés. Euh, ok. Uh, no skill is allowed, keep out Ok voilà, vous avez perdu bande de nulos Bande de nulos Donc voilà euh, Trading à gauche et Mushroom Caves à droite Eh bien c'est parfait, on va pouvoir faire du trade par là aussi Je pense, non Non je ne peux pas It's a trader Ah, il <rire> y a un gay à la porte Merci monsieur Oh, mais c'est ultra bien sécurisé en plus Bonjour à vous messieurs dames alors, open door, ok. Activate dispenser system, stylé. Bonjour. Vous allez bien Pourquoi vous êtes là Est-ce que vous avez arrêté le undead Yes, that's correct. Or, why are you asking bah, Je veux dire pourquoi vous me demandez. Ah non, ça l'a fâché. Ok. Ok. Il faut que j'aille dans la cave au mushroom. Très bien, en fait il y avait des choix, il y a des choix dans les dialogues, c'est assez rigolo. Euh, ok, très bien. Je vais voir un petit peu les trades là. Alors, poison antidote. Oh là, là splash potion of slowness. Oh, je sens qu'on va être dans la merde. Oh là là, le totem en fun dining, ça veut tout dire ça. Bon, de toute façon, j'ai pas assez d'émeraudes. <rire> Et eh ben on est dans le caca. Oh, c'est trop mignon, il a une petite rose dans sa main, bichette. Oh. Très bien. Pas de petits trucs à chourable là non J'aime bien chourave euh, oh, qu'est-ce qu'on a là Qu'est-ce qu'on a là Living room, oh Oh, la petite base, sympa On dirait vraiment une map CTM hein, pour le coup, ceux qui connaissent les maps euh, Complete the Monument Ça fait vraiment genre la petite base ici où, euh, où tu mets tes laines et tout, le monument de la victoire et tout Bedroom, oh, il y a la chambre ici oh. Les chambres, que dis-je Incroyable Ça va les loulous euh, Je vais vous laisser tranquille <rire> Qu'avons-nous là Oh, encore une porte. Oh. Très bien. Bon, je ne peux pas y aller. Je n'ai plus de clé. Très bien. Sympa en tout cas par ici. J'ai bien aimé. Ça me plaît beaucoup. Et là Food room Mais non. Il y a de la glace et tout parce qu'il fait froid. Ah bah oui, chambre froide. Tu veux me parler toi, hein Bienvenue. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de visiteur. Qu'est-ce qui t'a ramené ici Bah je vais lui dire que je regarde ce qui se passe. Voilà. C'est cool hein, vous, vous combattez le undead Oui oui totalement Oui oui Oui oui baguette Oui oui, j'aimerais oui. arrêter la discussion Merci Allez Small chest, je sais j'ai fait mes achats déjà Allez je me casse là, de toute façon vous servez à rien euh, Tac tac tac Ah, open the door Ah, faut que je vérifie il n'y a pas de monstre c'est bon Allez Allez Ah, mais je suis trop con. <rire> ah, je suis débile. Je suis débile, je suis débile. Allez, la cave aux mushroom, la cave aux champignon. Et on ne parle pas de mucose, hein, bien évidemment. Euh, ok. Ok, ok, c'est bien joli, c'est bien mignon. Ta gueule. Ça m'a un petit peu effrayé quand même, je vais pas vous mentir. J'ai les poils qui se sont hérissés. Voilà, bonsoir, la bouche pâteuse. Hein. Checkpoint. Oh putain. Quel cauchemar. Ah non, moi je les affronte pas. Hein. Les spiders. Spiders. Je ne vous affronte pas, messieurs, dames. Enfin, mesdames. Parce que en général, ce sont que des femmes. Comme par hasard. Arrête. Oh non, ta gueule. 1, 2. 4 oh, 4 coups frère c'est improbable comment je fais là hop ok oh la vache oh la vache à la gine ok ok oh, ah. petite cinématique voilà bah c'était pas mal hein, c'est, c'était pas mal oh la petite note Oh les petites musiques au piano comme ça j'aime beaucoup Ma vie est pas facile, mais je sais que la vôtre non plus. J'ai dû abandonner mon ordinateur, et j'ai dû l'emmener chez Darty. J'ai honte, mais je suis un soldat. Et les soldats se relèvent toujours, comme ma bite. Hein Alors attendez... Elle est bien sympa cette musique, j'espère qu'elle est le droit. Hein. On rigole, on rigole. Euh, ok, ok. J'aime ai, bien. J'aime bien l'ambiance, j'aime bien l'atmosphère. Je me demande toujours si on n'est pas sur euh, Genshin Impact pour le coup, mais, euh, mais j'aime bien. Je vais aller par là. Ok, il y a des witch et tout. Oh non, non, changement d'ambiance noire. <rire> Ça... Oh, je peux pas ouvrir la musique! C'est une blague Je peux pas enlever la musique. Ah parce qu'il a mis ça sur les notes blocs à tous les coups. Même pas. Et eh bah ben, je ne peux pas enlever la musique, je l'ai dans le cul. Important info. Euh, Noon may leave the fortress without special permission. Everyone require to stay and fight no matter. Incompris. Hein, euh... Oh non, non, non, non. Non, non, en plus ils font un bruit infâme. Oh la vache. Moi je cours. Hein. Je cours et je m'accroche à la vie. Hein. Salut les witches Salut les sorcières Ah bah je vous ai dit que les sorcières me tournent autour hein. Je vous l'ai dit hein. Allez salut Je vais probablement passer à côté de quelque chose Rien de bien méchant Mais là il faut que je, que je, que je m'accroche Que je me barre hein. Ça me fait trop peur par ici Allez Ciao belle Allez hein, je vais en plein sur l'araignée en plus Parce que je suis intelligent Oh, il y a du feu là-bas aussi. Sympa cette musique. Hein. Si jamais vous la connaissez, n'hésitez pas à chazamer et à me dire euh, le titre, hein, bien sûr, de cette euh, musique qui me rappelle euh, très étrangement les feux de l'amour, bien évidemment. Ou alors, euh, peut-être plus belle la vie, je ne sais pas. Plus belle la vie qui se termine, bien évidemment. Paf Voilà, ça c'est mon petit côté... Euh... Ah, j'allais faire un, un jeu de mots douteux, là, pour le coup. Alors, ça aurait été dommage de, de supprimer ma chaîne sur cette musique. Ça aurait été vraiment assez... Euh... Allez hein J'ai un petit peu peur Je continue toujours dans la même direction En direction le sud hein, toujours hein. Très important la direction du sud Y'avait pas un truc en feu avant Ah bah si mais c'était ça Et bah très bien Mais écoutez je traverse le... Je traverse ce décor C'est vrai qu'en vrai on n'est pas du tout obligé de les affronter Et c'est tout à mon honneur Parce que en vrai dès le début, dès le premier épisode J'ai affronté absolument tout le monde hein. Franchement j'ai affronté tout le monde Donc euh... euh vous pouvez être fier de moi Je pense qu'il faut aller sous l'eau Ok c'est pas mal, ça. C'est pas mal du tout. J'aurais peut-être dû acheter une potion pour respirer sous l'eau, moi, je dis. Parce que là, mon pote, je ne sais pas ce qui va se passer. Ah, c'est bon, super. Super, on a une petite bulle d'air. Une petite bulle d'air et t'as vu le, le, le fourbe J Exprès, pour qu'on se brûle, hein Non, c'est pour qu'on se réchauffe, c'est gentil. Allez, on y retourne. C'est un peu pesant, là. Donjon numéro 4 Le dernier effort final. Allez on y va, on enchaîne les amis évidemment Je ne vais pas vous faire un quatrième épisode euh, tout de suite euh, Au bout de 10 minutes de vidéo Mais du coup j'ai terminé le donjon très rapidement hein. Oh y'a un prisonnier Hey over here Pour that level let me out. Ah Attends Je sais pas si je dois le libérer en fait Attends Bouge pas. Voilà. Bah je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Allez, j'appuie sur le levier. Comme ça, il va peut-être m'aider. Il va peut-être m'aider, non Non il veut pas m'aider, hein. Il est complètement con. Monsieur Vous voulez pas m'aider là Le d'être en plein milieu de mon chemin Non c'est horrible ce qui se passe. Mais comment tu veux que je survive Oh non. Oh non. Comment tu veux que je survive à ça Comment tu veux que je survive à ça Je peux pas C'est la première fois que je vais mourir, je suis deg. Aïe. Oh Oh là là Oh, sa mère hippopette Comment veux-tu Bon, bah je suis mort. Le golem, aide-moi, non En vrai, non Bon, c'est une première mort pour moi. Bon, le golem ne sert à rien. Non, mais frère, regarde, c'est quoi ça Oh, c'est insupportable. Ah, je peux rien faire, hein. Il meurt même pas en plus le bâtard Comment je peux faire Comment je peux faire les amis Personne ne m'aide Alors je peux juste éviter Le, le combat C'est le seul truc que je peux faire hein, messieurs dames Donc je vais retourner par là bas Et je vais essayer de trouver le, le chemin de la sortie Ça doit être tout droit je pense Ah oui ça va être tout droit tout bêtement Allez go go go go Go go go go Peut-être par là Bien sûr que non Bien sûr que non, peut-être par ici. Bien sûr que non. Bon. Je sais pas combien de, de fois je vais mourir, messieurs, dames. Mais là malheureusement. La seule issue c'est la fuite. Arrête, c'est bon, c'est bon Bah ben ouais Oh mec, là il me faut un minecart. Là il me faut un minecart pour me barrer. Oh je me fais victime bolos. Oh, je me fais victime bolos. Oh là là, c'est terrible. C'est malaisant hein, ce qui se passe hein. Je. Alors là les gars je prends zéro plaisir Je sais pas vous Messieurs dames C'est une mort Non mais frère Tout ça pour ça là Allez Allez Ok parfait bon j'ai encore de la slowness Là C'était zéro plaisir ce qui vient de se passer hein. Ok Oh là, là là Oh là, là qu'est-ce que c'est que cette histoire Mais c'est qu'ils ont pas fini en plus C'est qu'ils ont pas fini Uh -huh. uh -huh, that's my shit Un coffre Eh oui il fallait pas que je m'y attarde j'en étais sûr euh, bah c'est super c'est super c'est super Oh putain c'est pas possible hein. Qu'est-ce que tu veux faire face à une witch j'ai rien Ok j'ai évité sa popo c'est pas mal y a un chemin qui doit être à quelque part Oh putain Ok je l'ai évité Je l'ai évité Je l'ai évité Non mais frère euh, Est-ce qu'il y a un... Non mais les gars Il a pas d'issue Il a pas d'issue Il a absolument aucune issue Sans déconner là Ou je suis débile Ou alors je l'ai pas vu Oh là là là là là Ah oh, punaise Elle est là l'issue messieurs dames regardez Alors lui je vais le dégommer Ok faut que je dégomme le, le ravageur Je vois pas comment J'arrive pas à le taper là Faut que j'arrive à le dégommer Oh mais ouais mais putain mais c'est pas vrai Oh, elles m'ont donné du... Ah non. Ouais, oh, mais frère, a... j'ai trois... Non, mais frère, tu peux... Qu'est-ce que tu veux faire Attends. Non, bah oui, mais allez. Allez, allez. Allez, sucez-moi la queue, là, c'est bon. Non, mais sans déconner. Je peux rien faire. Ravageur, là, aide-moi Putain, frère, tu veux faire quoi Attends, j'ai respawn où Ah ouais, non, mais c'est super. Hein, vraiment le, le bon endroit, quoi. Ah non, mais là, c'est... C'est insupportable. Comment elles font pour te spotter aussi loin C'est débile c'est complètement débile. Ok, j'ai compris. Je vais rush. Sans savoir vers où. Je vais passer là et je vais rush. Là. Je suis un génie, mec. Bah non. Il y a une tête qui tourne. Attendez, mais où c'est que je me suis mis, là Où c'est que je me suis mis Non, mais vous rigolez Vous avez vu où je suis, là Y a une tête qui tourne. Je sais pas ce que je dois faire. Je. je... Ok. Ok, boomer. Euh, bah ça fait ça fait euh, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Euh, on est bien d'accord que euh... luminosité, je suis au max, hein, bien sûr. Ah euh, bah ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je ne vois rien. Je peux pas poser la lanterne. Si j'adrope, ça fait rien. Et j'ai aucun endroit à aller donc cet endroit ne servait à rien. Arrête, c'est bon là putain. Peut-être c'est un bouton. Attendez. Il a pas l'air d'avoir de bouton. Très bizarre. Très bizarre, j'ai l'impression que Mais pourquoi il y aurait une tête qui tourne là Vous la voyez la tête qui tourne j'ai l'impression que c'est pas normal Et surtout je ne peux pas le taper hein. Alors par contre il me fait respawn euh... Alors en plus le checkpoint est complètement débile Non mais alors regardez je respawn de nouveau dans le Le respawn est complètement débile Alors là Alors là mon pote je n'ai pas la soluce Ok, les amis, je suis de retour. En fait, j'ai trouvé la solution, je suis débile. Par contre, je suis dans une situation un petit peu incongrue. <rire> en gros, euh, je viens de là-bas derrière, en bas, d'accord Je viens de là-bas, ok Je suis allé jusque là-bas et c'était un cul-de-sac. On était bien d'accord bah, En fait, c'est au milieu qu'il faut aller. C'est au milieu qu'il faut aller. Mais le problème, c'est que si je descends, je vais me faire marave la figure. Et, euh, et c'est dommage. Alors, regardez la technique. La technique de Boog. Regardez, 3, 2, 1... OK et là je cours et là je cours je m'accroche à la vie. Oh ouais, il y a tellement de monde hein. c'est pour ça. Hein. Et en fait, faut aller là. What Il y a trop de monde. Il y a beaucoup oh, oh je me fais gang bang. Vite, vite. Vite, vite, vite, vite, vite. Vite, vite, vite, vite. Oh là là là là là là. là. OK, allez. Allez, ah oui, non, c'est pas fini du tout, du tout, du tout. OK. Belle grotte en améthyste, allez, je m'accroche à la vie Je m'accroche à la vie Je cours, je cours, j'en ai rien à foutre Vous me faites pas peur, vous me faites pas peur J'ai plus rien à perdre, je suis déjà mort Ouais, ouais Ouais, ouais, ouais, ouais What Ok, je crois que là Je crois que là, on va affronter un boss Euh, bonjour monsieur C'est l'heure du Duel du, du, du, du, du, du, du Ok oh. Oh non non non non non non les copyrights encore encore encore les problèmes les problèmes Comment je vais faire pour rembourser mon ordinateur oh, si je n'ai plus d'argent If you came this far your worthy open end Ça y est c'est Undead Le leader du groupe Undead Oh non Oh non C'est un wizard, C'est absolument un wizard. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse Oh yeah. oui. Oh, que nan nan pour nan nan nan nan non non non non non non non non je non non non non non non que je non non non non non non non Ah non non non non non non non non non voilà là, c'est weezer squelette, tu vas me dire. Un jour, je me ferai le weezer Oh là là, quel enfer, quel enfer. Non non, mais là, je vais perdre tout, mes... tout mon argent. Là, il faut que je coupe. Hein. Oh mince, c'est pas ça, c'est ça. Je suis ah dé... oh, oui super. Je suis désolé. Hein. Je suis désolé, mais la musique, euh... je peux pas, je peux pas. Oh là là là là, je me fais, je me fais fumer. Quoi Mais d'où il tire le weezer Attends, attends, attends, attends, parce que je veux bien qu'on rigole. Je veux bien qu'on rigole, ça me dérange pas. Ok. Je lui fais pas tant de dégâts. Hein. <rire> J'adore ce bruit. J'espère que ça vous a rendu nostalgique. Alors, ah, cette épée-là, c'est plutôt pas mal. Attends, cours, cours, cours. Le problème, c'est qu'il joue à l'arc. Quoi Qu'est-ce qui se passe Oh non C'est pas vrai Comme si ça suffisait pas Comme si ça suffisait pas Comme si ça suffisait pas Oh là là, et en plus, il évite les flèches. Oh, le bug Oh, le bug Non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non Mais pourquoi donc Mais pourquoi tant de haine pourquoi tant de haine Dégagez, mais ça c'est les pires trucs qui existent C'est les pires trucs qui existent Foutez-moi la paix I believe I can fly Oh, regardez ce que je peux faire Oh J'ai une solution J'ai une solution, messieurs-dames Attendez, regardez bien Oh, j'ai trouvé l'astuce J'ai trouvé la strat, messieurs-dames J'en ai rien à faire Oh là là, bien vu Bien joué, mec. Il a été plus malin que moi. Mais je t'aurai comme ça. Je l'aurai à l'usure, messieurs dames. J'en ai rien à faire. Beau jeu ou pas Un jour, je me ferai le viseur. Un jour, je ferai. Un petit peu comme ta sœur. Non, c'est pas ça. Regardez, en plus, il perd des dégâts sans que je lui fasse quelque chose, non Ok, midlife life. Il y a une deuxième porte qui peut s'ouvrir, non C'est bon, tout est ouvert. Aïe Respecte-moi un peu, hein Oh putain en plus il évite vraiment toutes les flèches Il est vraiment trop fort Il est vraiment trop fort Mais est-ce qu'on peut dire que je suis pas malin quand même En vrai Parce que là j'ai brain le jeu un peu là En vrai de vrai Fallait la trouver la strat Tu vois ce que je veux dire Oh là attends reste là-haut hein, je suis très très bien là-haut moi Regardez bien ne vous inquiétez pas je vais finir ça euh, je, je vais finir ça sur du beau jeu Mais hein. là déjà il faut lui faire perdre un maximum De vie et au final on aura fini le, le, le, le, la mini-aventure en 3 épisodes Comme il était presque convenu au début de l'aventure Allez reviens Heureusement qu'il se régène pas hein. Oh bah j'ai tué le... Ah non mais comment t'aurais voulu que je fasse Franchement Ah j'ai pas le choix de faire comme ça Comment t'aurais voulu que je fasse Bon après j'ai quand même bien commencé Mais là avec les cochons en plus mon pote Ah non non c'est pas possible hein. Attendez je vais redescendre dès qu'il sera... Euh... Dès qu'il lui restera plus grand chose Et vous allez voir je vais le finir comme un Comme un bon quoi Regardez le cochon il est en train de se noyer Bah voilà le cochon il est mort J'espère que vous kiffez ce que vous voyez C'est un gameplay assez exclusif Que je vous propose Attendez Je vais me libérer de lui là-bas Et comme ça je descendrai en paix Qu'est-ce qu fait lui Ah j'arrive plus à toucher. Ok Viens là mon pote Il lui reste plus grand chose Il lui reste plus grand chose encore une flèche et je descends Parfait Je peux descendre Oh Viens là, viens là, le beau jeu Le beau jeu Let's go ah Ouais Let's go Et tout le mal Tout le mal se termine Tous les méchants sombres dans mon monde, les méchants sombres. Comme dirait Kikesa, bien sûr. Nouveau hippie gang. Regardez-les mourir. Bam. J'ai bien fait de ne pas vous avoir affronté. J'ai combattu le mal directement. Et vous n'avez même pas pu réussir à l'escorter. Alors. Ah ben voilà le nouveau village de Charnwick qui est en train de se reconstruire, évidemment, puisqu'il a quand même pris feu. Malheureusement, ils ont tout perdu. Mais nous pouvons repartir sur de bonnes bases. Unsung Hero. Un action-adventure Je vais être très honnête avec vous Je pensais pas que ça se terminerait aussi vite En réalité <rire> Mais je suis plutôt content Donc, euh, donc ça fait plaisir en 3 épisodes World design Let's go Bravo en tout cas il y a eu beaucoup de, beaucoup de monde Bien plus que, que ce qu'on aurait pu croire euh, Là on peut imaginer qu'il y a une musique en fond J'ose imaginer mais je pense que c'est même pas une musique libre de droit non plus Donc c'est pas grave euh, Pour l'occasion je vais vous chanter euh, Je vais vous chanter euh, une superbe chanson Euh... Diamant, tu es... Ouais, non, attendez, je vais peut-être vous mettre la musique en fond, ce sera peut-être mieux, hein. Voilà, comme ça, c'est parfait. En tout cas, waouh, il y a du monde de ouf Vous voyez tous les pseudos et tout Et eh ben, ça fait bien plaisir, bravo La map était euh, plutôt, plutôt sympa. Euh, Dites-moi ce que vous en avez pensé euh, en commentaire. Euh, maximum de pouces bleus, évidemment. La map est en description. Et vraiment, voilà, dites un petit peu vos avis en, en commentaire, euh, ce que vous avez un petit peu pensé de, de tout ça. Euh, malheureusement je ne peux plus rebouger C'est à dire que je peux même pas faire une outro de manière sympathique euh, Donc c'est assez, assez rigolo Mais regardez moi je suis un petit peu finalement un rebelle Tac voilà je, on est juste au dessus du village En plus c'est juste parfait euh, Donc voilà les gars j'espère que vous avez kiffé Maximum de, de retour En tout cas j'ai hâte de, de vous lire en commentaire Et puis nous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos J'espère très bientôt avec euh, eh bien, le retour du PC Ce serait assez formidable Mais euh, j'étais bien content de faire cette petite aventure En attendant ça m'a fait bien plaisir ce, Ça m'a vraiment pensé euh, mais Ça m'a fait penser à l'époque euh, du du. Euh, mince, vous vous souvenez, il y avait une map aventure. Alors, il y avait Village Escape que j'avais beaucoup apprécié, souvenez-vous. Je vous mettrai une euh, fiche ou je vous mettrai la vidéo en description, n'hésitez pas à regarder. Euh, il y avait une vidéo, l'artificier, voilà. Une map aventure qui s'appelait L'artificier, j'avais beaucoup aimé. Alors, c'est pas pareil, mais ça me fait penser à ça en tout cas, donc c'est bien sympa. Euh, attention, le moulin est un petit peu particulier. En tout cas, voilà, je vous fais plein de bisous, c'était MColo, et euh, ciao tout le monde.